Pour accueillir les premiers clients, un robot humanoïde. Pour prendre les commandes, une borne entièrement automatisée. Et pour servir les 200 plats à la carte, c'est encore un robot qui s'y colle. 2000 mètres carrés, 600 couverts, ce n'est pas de la science-fiction. C'est le premier restaurant au monde piloté à 100% par des robots. En cuisine, le goldorak de la gastronomie. Il connaît toutes les recettes par cœur qu'il prépare en moins de 20 secondes. Sa productivité est imbattable, mais il doit tout au grand chef, en chair et en os. Ils se sont entraînés à refaire les recettes des milliers de fois pour obtenir les grammages parfaits. On a étudié étape par étape les vidéos de cuisine de chefs étoilés et on les a enregistrées dans le cerveau des robots. Moins de contact humain, c'est sûr, mais une hygiène irréprochable. En pleine épidémie de coronavirus, l'entreprise prévoit déjà d'ouvrir d'autres restaurants.